Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, vous voyez derrière moi le Tade, le sommet du Teide euh, qui culmine à 3318 mètres. Bon, je ne vais pas y aller à pied, c'est un petit peu haut. <rire> euh, donc, le soleil euh, tape assez fort. Désolé pour la casquette, mais il euh, faut vraiment se protéger parce qu'à cette altitude, euh, donc on peut attraper des, des forts coups de soleil. Donc dans cette vidéo, euh, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous êtes intéressé par euh, le trading, par la bourse et vous avez bien raison. Mais il y a une chose très importante que vous devez savoir, c'est que sans formation, vous n'arriverez pas à avoir des bons résultats en trading. Euh, il y a des tas de débutants qui, qui essayent par eux-mêmes parce que c'est très facile euh, de télécharger une... Euh, une plateforme de trading gratuite, d'ouvrir un, un compte, euh, ça ne demande euh, que quelques minutes pour pouvoir trader, euh, même sur les marchés réels. Mais euh, ce n'est certainement pas la chose à faire si vous voulez euh, ne pas perdre immédiatement votre argent, parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui se lancent ainsi euh, sans aucune formation, et bien sûr le résultat, est euh, le même euh, pour tout le monde c'est qu'ils n'arrivent pas à arriver à de bons résultats certes vous pouvez avoir un peu de chance et euh, même pendant un jour ou deux ou trois jours avoir des bons résultats et puis euh, dans l'enthousiasme que vous avez euh, vous allez continuer euh, en comptant peut-être encore sur la chance et vous allez perdre un jour ou l'autre tout votre capital c'est certain donc il est clair que il faut absolument une formation. Je dirais même que sans formation vous n'avez aucune chance de réussir en trading, de réussir en bourse. Donc il y a malheureusement beaucoup de gens qui, qui se font euh, euh, des illusions et qui pensent euh, qu'ils peuvent se lancer sur, sur la bourse et gagner euh, beaucoup d'argent sans formation. Malheureusement la réalité est toute différente. Et il y a énormément de personnes qui se font piéger par ça, parce que c'est sûr que c'est tentant, la bourse. Et on peut bien gagner sa vie en bourse, mais il est indispensable de suivre des formations, suivre une, deux, trois, plusieurs formations pour trouver exactement la méthode qui vous convient. Donc vous êtes peut-être un trader, vous aimeriez trader à court terme, donc prendre des, des petits trades, c'est du scalping ou à plus long terme donc du day trading, ou même du swing trading à beaucoup plus long terme, mais quelle que soit la méthode que vous choisissez, d'abord vous pouvez tester différentes méthodes afin de chercher celle qui vous convient le mieux, mais il vous faudra toujours une formation. Même les meilleurs traders euh, ont mis du temps euh, sans avoir une bonne formation à arriver à de bons résultats, donc euh, il est clair que si vous êtes débutant, il faut absolument que vous commenciez par une formation. Alors il y a des formations qui ne sont pas chères, vous avez ma formation au scalping qui donne de très bons résultats même aux débutants et qui est tout à fait abordable. Après vous trouverez d'autres formations plus chères, Bon, vous pouvez euh, investir dans, dans différentes formations et vous verrez celle qui vous convient le mieux. Mais je vous conseille vivement d'investir dans des formations parce que vous, si vous ne le faites pas, vous verrez que le prix de la formation, vous l'aurez perdu très rapidement et vous vous direz « Ah ben Serge, il avait raison, j'aurais mieux fait de commencer par une formation et après vous devrez dépenser de l'argent euh, en formation ». Donc ne perdez pas de temps et surtout ne perdez pas d'argent, investissez tout de suite dans une formation pour vous lancer sérieusement sur les marchés, gagnez de l'argent et gagnez surtout beaucoup de temps aussi euh, avant d'arriver à de bons résultats.